Alors une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique à la base, donc euh, c'est un moteur 100% électrique. Euh, sauf que ce moteur n'est pas alimenté euh, par une batterie qu'on doit recharger. Il est alimenté par, euh, pour l'essentiel, par une pile à combustible qui produit l'électricité dans la voiture à partir de l'hydrogène qu'on met dans le réservoir et de l'oxygène qu'on récupère dans l'air. Donc on a euh, tous les avantages d'un véhicule 100% électrique, donc pas de bruit, pas de vibration, pas de pollution, mais on n'en a pas les inconvénients parce qu'on a en fait une autonomie classique, genre de 500 km, et puis surtout on a un temps de recharge qui est celui qu'on a d'habitude avec un véhicule thermique, donc de quelques minutes. Un facturée c'est le prix du compteur comme dans un taxi qui pollue, voilà. sauf qu'il est dans de bonnes conditions et en plus il ne pollue pas et pour le même prix. Moi, ma vision, c'est que tous les véhicules seront à terme zéro émission. Euh, après, il y a des usages sur lesquels la batterie euh, est pertinente, au moins pour un certain temps. Il y en a d'autres sur lesquels elle ne fait pas le job et donc là, l'hydrogène apporte tout de suite quelque chose. Euh, typiquement, le transport de personnes, donc on parle de 50 000 voitures qui tournent en Paris euh, ou en région parisienne. Ceux-là doivent passer aux zéro émission le plus vite possible et l'hydrogène permet de le faire rapidement. Nous, notre objectif, c'est que pour les de 2024, tous les taxis et tous les VTC de la région parisienne soient passés aux zéro émission. Et ça, c'est possible, ou ça sera possible, en grande partie grâce à ce que permet l'hydrogène.